Catopidor, catalogue pour une optimisation du partage et de l'interopérabilité des données de la recherche. Catopidor recense les services nationaux dédiés aux données scientifiques. Les services décrits contribuent à une bonne gestion, conservation et réutilisation des données tout au long de leur cycle de vie. Que vous apporte le catalogue Catopidor Si vous êtes chercheur, c'est un annuaire qui permet d'identifier rapidement les services utiles à la réalisation de vos workflows de recherche. Si vous êtes personnel d'appui à la recherche, ce mémo des services français est un outil pédagogique pour guider et accompagner les chercheurs. Si vous êtes fournisseur de services, c'est une vitrine et un accès vers vos services. Si vous êtes décideur ou financeur de la recherche, Catopidor vous offre un paysage dynamique des infrastructures nationales opérant dans le domaine des données de la recherche. Pour trouver le ou les services correspondant à vos besoins, vous pouvez faire une recherche depuis la page d'accueil, par type de service, par stade du cycle de vie des données, par domaine scientifique, par localisation géographique et aussi grâce au moteur de recherche. N'hésitez pas à contribuer à ce catalogue en signalant les services que vous fournissez ou que vous utilisez. Héberger et modéré par l'INIST CNRS. Catopidor est en effet un outil collaboratif ouvert à tous. Vous pouvez l'alimenter et l'actualiser à la manière de Wikipédia. Pour ajouter ou modifier un service, rendez-vous sur la page Ajouter un service et renseignez le formulaire de description. Pour toute suggestion ou question, vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse infocatopidor.inist.fr.